Ce matin, j'ai été invitée à venir vous parler du Jésus historique et en fait, le, la difficulté de parler du Jésus historique, c'est qu'on est obligé de parler aussi de la quête du Jésus historique. C'est-à-dire qu'il y a tout un, toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut atteindre la figure de Jésus qui nous, qui nous précède quand on, quand on parle de cette question. Donc, je vais... Je vais commencer d'abord par vous donner quelques éléments de méthodologie, quelques éléments qui, si vous voulez, encadrent ce qu'on fait quand on travaille sur la quête du Jésus historique. Euh, je vais vous donner aussi, mais je vais essayer de faire ça le plus brièvement possible, et puis vous aurez l'occasion de, de revenir sur les choses, s'il y a des choses qui vous semblent être, euh, vous aimeriez qu'ils soient, qu soient développés plus, sur l'histoire de la recherche, en fait. Comment, ça, comment on a commencé et comment ça s'est développé et puis je vais quand même aussi vous donner un certain nombre d'éléments sur la figure de Jésus telle qu'on pense qu'elle a pu exister au premier siècle. Donc voilà, ça c'est le programme, on, on va voir comment ça se, se met en place euh, tranquillement. Donc la question de savoir qui est Jésus ou qu'est-ce qu'on peut savoir de Jésus, c'est en fait une question qui est relativement récente dans l'histoire du christianisme. C'est une question qui a plus ou moins 200 ans, disons, 200 300 ans. Euh, au départ, quand vous regardez les premières confessions de foi chrétienne, celles qui datent du deuxième, troisième, quatrième siècle, il y a un lien très étroit entre humain et divin. Et en fait, c'est seulement avec euh, la modernité qu'on va commencer à questionner cette idée que Jésus serait à part égal Dieu et homme. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à distinguer, si vous voulez, euh, ce que disait Bruno, hein, le, le Jésus historique et le Christ euh, de la foi. Et en même temps, euh, temps qu'on commence à questionner cette présupposition-là, on remet aussi en question l'idée que ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et dans la Bible de manière plus générale, mais de, dans le Nouveau Testament en particulier pour la quête du Jésus historique, on commence à remettre en question cette idée que ce qu'on trouve dans les textes bibliques, ça serait simplement égal, égal à ce que Jésus a pu dire ou faire, ou à penser de lui-même. Et on, on a cette introduction avec les Lumières d'une distinction entre ce qu'on peut vérifier par la raison, dans les textes bibliques, et qui a donc eu, si vous voulez, de, de, de la plausibilité de s'être passé, ce qui peut être historique, et les mythes, ou les aspects mythologiques, qui euh, ne doivent pas être pris, si vous voulez, comme simplement les événements anciens que ces mythes relisent ou réinterprètent. Donc on établit, pour le dire simplement, c'est des choses que vous savez, hein, on établit une distance critique par rapport aux textes bibliques. Et donc ça met en, en évidence la distance qui nous sépare en fait du monde du Nouveau Testament, la distance qui existe entre le monde du Nouveau Testament et l'époque propre à celui ou celle qui lit les textes. Ce qui signifie qu'on a besoin de l'étude historique pour accéder au passé. Ça c'est le premier élément, je dirais, qu'on hérite clairement de la modernité et qui reste valable aujourd'hui. L'autre élément qu'on hérite de la, moderne, de, de la modernité, c'est que le, les Lumières vont aussi se mettre en, en opposition ou se libérer du lien à l'autorité de l'Église. Et en fait, l'étude de la Bible, à partir de, de la modernité, en particulier à partir de l'émergence des universités des grandes universités euh, en Allemagne, l'étude de la Bible ne va plus se faire pour le bénéfice de l'Église, ce qui était le cas jusqu avant qu'on ait cette émergence, si vous voulez, dans le lieu académique où on étudie la Bible, mais elle va se faire pour le bénéfice de la science. Donc ça introduit un rapport complètement différent à la Bible. La Bible n'est plus un ouvrage ecclésial, mais devient un ouvrage d'études scientifiques. Ce qui veut dire évidemment pour la question de la figure de Jésus, qu'on va remettre en question l'idée de cette unité du divin et de l'humain en Jésus-Christ, et qu'on va se concentrer sur la figure de Jésus comme un homme historique qui a vécu au premier siècle. Et c'est ça en fait qui mène à ce qu'on appelle la quête du Jésus historique. Euh, il y a deux implications, je dirais, qu'il faut garder à l'esprit et qui restent valables euh, aujourd'hui par rapport à ce développement de la quête du Jésus historique donc le premier, vous l'avez déjà perçu je pense dans les, dans les premiers éléments que je vous ai euh, proposés c'est qu'on doit, euh, la, la quête du Jésus historique va faire une, une distinction entre les résultats de l'enquête historique hein, ce qu'on peut reconstituer sur la base des critères euh, historiques et les convictions religieuses donc l'enquête historique ne se prononce pas sur le bien fondé de la foi chrétienne par exemple, mais elle va chercher à montrer les différentes réponses que, qui ont été suscitées par la figure de Jésus et notamment aussi le développement de ce qui va devenir le christianisme. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup plus d'éléments pour expliquer comment le christianisme s'est développé que pour véritablement reconstruire qui était historiquement Jésus. Ce, ce présupposé, si vous voulez, de, de séparation de, des convictions euh, de foi et de l'enquête historique, ça veut aussi dire qu'on va essayer de mettre en avant le lien entre les événements et leur mise en récit et d'essayer de savoir bah, comment est ce qu'on peut, à partir d'une mise en récit qui n'est pas forcément historique, remonter à l'événement lui-même. Donc il y a une conscience critique qui est à l'œuvre dans l'enquête historique sur Jésus. Le premier exemple, je vous donne déjà un exemple simplement de comment cette quête, elle s'est mise en place parce que je vous disais que c'est relativement récent. En fait, le premier ouvrage qui s'intéresse à cette question du Jésus historique, il est publié de façon posthume à la fin du XVIIIe siècle. Il est publié par euh, Lessing, mais c'est un ouvrage en fait d'un orientaliste euh, allemand. À cette époque, on parlait d'orientaliste hein, pour les gens qui s'intéressaient à tout ce qui touchait au Proche-Orient ancien. Et euh, cet orientaliste s'appelle Hermann Samuel Reimarus, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Donc à la fin du XVIIIe siècle, euh, Reimarus meurt en 1768, et en 1778, Lessing va publier des fragments de l'ouvrage de Reimarus, et ces fragments, c'est la première tentative de d'écrire une évaluation critique de la vie de Jésus telle qu'elle est présentée dans les évangiles. Je vais revenir sur ces premiers éléments que Raimarus met en avant, vous verrez que ce n'est pas non plus pour rien que l'ouvrage est, est publié de façon posthume. C'est un ouvrage qui ébranle profondément euh, le, euh, la manière dont l'Église perçoit euh, la figure de Jésus à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est la, la première implication de cette recherche historique, c'est la position critique, si vous voulez. La deuxième implication, et qui est présente en fait presque depuis aussi le début de la quête historique, c'est la prise en compte de la position située du chercheur ou de la chercheuse, mais pour la quête du Jésus-Historique, en fait, il y a vraiment beaucoup plus de chercheurs qui se sont intéressés à cette question-là, mais le caractère situé de la recherche elle-même. C'est-à-dire, c'est cette conviction euh, qu'on ne rétablit jamais le passé exactement comme il s'est déroulé, mais qu'on est toujours marqué par son propre contexte et sa propre époque et ses propres questions. Donc, les images de Jésus qu'on peut reconstruire, c'est toujours des images provisoires, c'est des images qui sont marquées par les connaissances du moment, mais qui sont aussi marquées, et ça c'est vraiment important de le garder à l'esprit, elles sont, elles sont marquées par les préoccupations des chercheurs. Pour le dire un petit peu plus simplement, si vous voulez, les chercheurs ont tendance à projeter qui ils sont, et ce qu'ils trouvent important, sur la figure de Jésus. Ça ne veut pas dire, et ça je pense que c'est aussi un, de comprendre la nuance de cette position, ça ne veut pas dire que les reconstructions historiques de Jésus, elles sont simplement arbitraires, ou subjectives, ou qu'on peut simplement euh, faire n'importe quoi, hein. Il y a l'idée qu'on fonde ces reconstructions sur des sources et qu'on applique aussi, dans l'étude de ces sources, un certain nombre de principes, des principes rationnels, mais aussi des principes éthiques. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, le chercheur va chercher à comprendre ses propres présuppositions et les mettre en lien avec ce qu'il est en train de reconstruire. Donc on peut justifier les reconstructions historiques de Jésus, même si on ne peut pas jamais dire qu'elles sont exactement le miroir de ce qui s'est vraiment passé. Alors ça veut dire que dans la, dans la recherche ou dans la manière dont on se rattache à la personne de Jésus, en fait on, on obtient, si vous voulez, trois personnages ou trois figures liées à la, au, au nom Jésus. On a le Jésus historique, qui est le produit d'une analyse des sources par une communauté d'interprètes. Vous avez des chercheurs qui, à partir de certains éléments, vont reconstruire une image de Jésus, marquée aussi par le contexte dans lequel ils reconstruisent, reconstruisent cette image. Ce Jésus historique, ce n'est pas l'égal de ce qu'on peut appeler le Jésus terrestre. Le Jésus terrestre, c'est l'homme juif, qui a vécu, qui a œuvré en Galilée au premier siècle et auquel on n'a pas accès, ou auquel on a accès seulement par le biais des interprétations. Donc je trouve assez important de garder à l'esprit cette distinction entre le Jésus historique et le Jésus terrestre. On a accès au Jésus historique, on n'a pas accès au Jésus terrestre. Et ces deux figures, euh, ce n'est pas propre à Jésus, hein, ça d'ailleurs, c'est propre à n'importe quelle figure du passé, alors peut-être un peu moins dans le passé proche, mais dans, les pass dans le passé lointain, on n'a jamais accès qu'à la reconstruction historique de la personne. Alors Ce qui est propre à la figure de Jésus, à, aux grandes figures religieuses, c'est qu'en plus de ces deux figures, du Jésus historique et du Jésus terrestre, vous avez ce qu'on appelle le Christ, euh, qui est la figure, si vous voulez, construite, par les réceptions croyantes, donc les réceptions, les, les textes de celles et ceux qui ont considéré que Jésus euh, était le Messie et qui sont les premières, les premières réceptions de ce Christ euh, de la foi, elles sont mises par écrit à la fin du premier siècle. Mais si vous voulez, euh, les la manière dont on, dont on se met en lien avec la figure du Christ aujourd'hui fait aussi partie de cette catégorie du Christ de la foi. Pour la recherche, pour la quête du Jésus historique, le Christ de la foi n'est pas l'élément central, même si au fond c'est une des réceptions de la figure du Jésus terrestre, c'est-à-dire que le Jésus terrestre a eu un, a eu un impact qu'on peut C'est mieux comme ça Oui, parfait. Alors, donc ça, ça, le micro s'est arrêté à un bon moment parce que c'était la fin d'une partie. Donc, euh, maintenant, je vous propose de, sur la base de ces éléments de méthodologie, je vous propose de regarder un tout petit peu les grandes étapes euh, qui ont marqué les 200 ans de recherche, au fond, qui, maintenant ça fait bientôt un peu plus, mais 250 ans de recherche qui nous précèdent. Et généralement, si vous regardez dans l'histoire dans de la recherche, on distingue trois grandes étapes. Euh, alors les, les chercheurs, euh, en nouveau, je ne sais pas si c'est dans, dans tous les domaines, mais en Nouveau Testament, en tout cas, ils ne sont jamais très euh, créatifs. Donc il y a la première quête, il y a la deuxième quête et il y a la troisième quête. Ils ne se sont pas trop fatigués pour les titres donnés à ces périodes. Ces quêtes, elles ont des accents, si vous voulez, différents, et on va, je vais essayer de les mettre en, en lumière. Mais elles ont toutes en commun euh, trois éléments. La première chose, c'est qu'elles font toute la différence entre le témoignage des premières communautés à propos du Christ et la réalité historique. Donc on ne peut pas prendre au premier degré ce qu'on lit dans les évangiles, par exemple. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elles considèrent toutes, alors ça va s'exprimer d'une manière différente, mais elles considèrent toutes que c'est important de comprendre Jésus dans le contexte de son époque. Donc ça ne va pas seulement être reconstruire la figure de Jésus, mais ça va aussi être reconstruire le contexte historique dans lequel il évolue. Et puis la troisième présupposition, c'est celle dont on vient de parler, c'est le fait que le Jésus historique n'est pas le Christ de la foi. Les trois quêtes sont d'accord. En fait, c'est cette conviction-là, elle est à l'origine de la quête du Jésus, du Jésus historique. La différence entre le Jésus historique et le Christ de la foi, si on si ne on perçoit pas cette différence, il n'y a pas de nécessité de la quête. C'est seulement au moment où on se, rend, où on se dit « tiens, en fait, ce n'est pas, pas la même chose qu » qu'on qu inaugure un processus de quête du Jésus historique. Alors, la première grande étape, c'est la première quête, ou ce qu'on appelle la quête libérale euh, du Jésus historique, qui commence donc avec l'ouvrage de Raimarus, dont je vous ai déjà euh, parlé. Raimarus, dans cet ouvrage, va distinguer entre l'enseignement de Jésus, qui conçoit comme un enseignement emprunt de sagesse, euh, qui demanderait le renoncement à soi-même, euh, et qui a aussi une dimension éthique, hein, on, re, on devrait réprimer toute envie mauvaise, pour reprendre les termes euh, de Raimarus, donc Raimarus va distinguer entre cet enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres pour Raimarus, Jésus son souci c'était le redressement moral de l'être humain c'était pas du tout l'idée qu'il allait fonder un nouveau système religieux et Raimarus dit en fait c'est les apôtres et pour lui quand il dit les apôtres c'est surtout les, les auteurs des épîtres pas tellement les auteurs des évangiles c'est les auteurs des Épîtres qui vont développer un système autour de la figure de Jésus qui euh, se, qui trouve son socle, si vous voulez, sur la mort, la résurrection, l'ascension et le retour d'un sauveur. Et pour Raimarus, cette évolution, c'est pas quelque chose de positif. Hein. On remplace en fait la religion euh, simple, morale, sage de Jésus par un système religieux euh, proche d'une sorte de métaphysique que euh, Raimarus condamne. Et alors, ce on, on, on, peut, on, on peut faire plein de critiques à l'entreprise de Raimarus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va déjà chercher à expliquer l'enseignement de Jésus par rapport à son contexte historique. Et donc ça, c'est déjà, si vous voulez, les bases de la recherche qui est effectuée aujourd'hui encore. Le, la deux, le deuxième nom important dans le domaine euh, euh, allemand, on est plutôt là du côté germanophone, il y a un, un grand nom dans l'exégèse française qui est Ernest Renan, mais dont je ne vais pas euh, parler là euh, maintenant. L'autre personnage important, c'est David Friedrich Strauss, un petit peu plus tard euh, que Reimarus, il naît en 1808 et il meurt en 1874. Et lui va en fait commencer à aussi prendre cette distance critique par rapport aux évangiles. Raimarus a encore une position où il considère que les évangiles sont globalement des historiographes, hein, des historiographes anciens, ils écrivent l'histoire à la manière ancienne, mais ils écrivent l'histoire. Strauss va dire « mais en fait, on voit très bien que les évangiles sont influencés par des récits et des thèmes de l'Ancien Testament et du judaïsme » et que ces thèmes vont être transposés sur la figure de Jésus pour lui donner une certaine importance. Alors vous pouvez penser par exemple euh, au récit de l'enfance dans l'évangile de Matthieu, qui est inspiré de la façon dont le récit de l'enfance de Moïse est raconté. Et donc on utilise des motifs rattachés à Moïse dans l'Ancien Testament pour les attribuer à Jésus, et pour augmenter, si vous voulez, l'importance ou le prestige de Jésus. Donc, c Strauss va commencer à parler de mythes qui sont euh, ces aspects, si vous voulez, de l'Ancien Testament transférés à Jésus. Et là aussi, on a un des acquis de la recherche historique actuelle, c'est-à-dire qu'on remet en question le fondement historique des évangiles eux-mêmes et on va mettre en tension, si vous voulez, on va euh, travailler la différence entre réalité historique est mise en récit selon les buts propres de chaque évangéliste. Chaque évangéliste ne cherche pas à faire la même chose théologiquement à travers la figure de Jésus. Et donc chaque évangéliste va adapter son récit, va adapter sa manière de présenter Jésus à son but théologique. Donc ça, c'est vraiment les, les deux premières étapes, si vous voulez, de, de ce qu'on appelle la quête libérale. Et il y a deux... Euh, deux critiques qui vont être adressées à cette première quête du Jésus historique dans la première moitié du XXe siècle et qui vont en fait de, de manière effective ralentir cet effort euh, de la quête du Jésus historique et ces deux critiques elles sont associées à deux grands noms euh, de l'exégèse biblique du XXe siècle d'un côté Rudolf Bultmann et de l'autre côté Albert euh, Schweitzer Albert Schweitzer, qui est connu au-delà de l'exégèse, mais qui était aussi un, un exégète. Alors, on peut d'abord parler de la critique de Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, il naît à la fin du 19e et il meurt en 1976. C'est un des exégètes, je pense, qui a le plus marqué euh, la recherche du Nouveau Testament pour le XXe pour le siècle. Aujourd'hui encore, on vit dans l'héritage de Bultmann, qu'on le qu'on le remette en question ou qu'on s'inscrive complètement dedans, mais en tout cas la figure de Bultmann, on ne peut pas faire l'économie de, de réfléchir à ce que Bultmann propose. Et Bultmann, par rapport au Jésus historique, propose deux choses très importantes. La première, c'est que Bultmann va dire, c'est impossible de remonter au Jésus historique à partir de ce qu'on trouve dans les sources à propos de Jésus. Va dire, on n'a juste pas assez d'informations. Euh, l'entreprise le, historique pour Bultmann, elle est vouée à l'échec par rapport à la figure de Jésus ça c'est le premier élément et puis le deuxième élément qui est propre alors vraiment je dirais à la théologie de Bultmann, Bultmann va dire mais c'est pas grave qu'on puisse pas remonter au Jésus historique parce que la figure de Jésus historique n'a aucune utilité pour la foi parce que ce qui compte pour la foi pour l'expérience de foi pour Bultmann, c'est ce qu'il appelle le kérigme, hein, du, du verbe en grec kérusso, qui veut dire proclamer. Et ce kérigme pour Bultmann, il s'incarne dans, dans la rencontre possible avec la figure du Christ. Et du coup, je vois que vous froncez les sourcils. Un, deux corpus littéraires qui sont particulièrement importants par rapport à cette notion de rencontre, c'est les épîtres de Paul, qui franchement ne sont pas très intéressantes pour la reconstruction du Jésus historique, et l'Évangile de Jean. Et chez Paul et chez Jean, ce qui compte en fait, c'est que l'individu, l'être humain, chacun personnellement, peut s'associer, peut avoir si vous voulez une relation personnelle avec le Christ. C'est ça qu'il entend, Bultmann, quand il dit, c'est bien vu que ni Paul, ni la communauté joie, ni... n'ont en fait eu de lien avec euh, les yeux historiques. Je regarde un tout petit peu quel genre il est pour ne pas vous assommer. En fait, insister sur l'importance de prendre en compte la position de celui qui fait l'enquête. C'est-à-dire que Schweitzer va dire, bah, en fait, ces présentations du Jésus historique au XIXe siècle, elles correspondent simplement à ce que les chercheurs considèrent comme étant euh, les critères d'un personnage important. Donc, Jésus est un philosophe rationaliste avec des enseignements éthiques euh, et c'est ça qui est le plus important pour ces représentations. Et donc, Schweitzer va dire, en fait, on ne prend pas du tout en compte la personnalité de Jésus lui-même, mais on projette la personnalité du chercheur sur la figure de Jésus. Et donc on, on passe complètement à côté de l'étrangeté de Jésus. Schweitzer va beaucoup insister sur le fait que Jésus vit et travaille en fait dans un milieu qui, est, qui nous est complètement étranger. Ces deux critiques vont plus ou moins mettre un terme à la quête du Jésus historique pendant un certain temps, euh, parce que on, tout à coup, en fait, cette entreprise de la reconstruction de la figure de Jésus, elle paraît complètement, euh, d'abord impossible, et puis du point de vue de Bultmann, dénuée d'intérêt. Alors, comme souvent dans la recherche, quand il y a une position assez extrême qui se met en place, bah, on a une réponse un petit peu plus tard, et c'est un disciple de Bultmann, Kézeman, qui va inaugurer la deuxième quête du Jésus historique. Et pour lui, il va s'opposer, en fait, il va se mettre en, en tension avec Bultmann sur deux éléments. Le premier, c'est l'impossibilité de reconstruire le Jésus historique. Il va dire, en fait, il y a des critères qui nous permettent de mener une enquête historique. Et puis le deuxième, c'est sur la nécessité ou non de reconstruire cette figure. Et Kézeman va dire qu'on ne peut pas simplement détacher la foi complètement de son incarnation dans une personne concrète au premier siècle. Sinon, ça devient euh, quelque chose qui, euh, qui flotte là, si vous voulez, sans euh, inscription hum, concrète suffisante. Et donc, keseman va relancer la quête et va être à l'origine d'un mouvement qui est donc cette deuxième quête qui est très homogène, les chercheurs ont, sont d'accord sur les principes fondamentaux de la quête, et qui va déboucher en fait sur une image de Jésus qui est marquée par ce qu'on appelle la dissimilarité, la dissemblance. C'est-à-dire que le, le critère principal de cette quête, c'est de dire qu'on peut faire remonter au Jésus terrestre les choses qui ne font, qui ne peuvent pas être expliqués par son contexte juif ou par ensuite le développement du christianisme. Donc ça crée en fait une, il euh, y a une espèce de d'originalité euh, quasi euh, ontologique hein, de Jésus, une originalité essentielle. La caractéristique principale de ce Jésus-là, c'est qu'il est différent de tout ce qu'il y a autour de lui. C'est le, c'est l'aspect caractéristique de cette de cette quête. Donc on a un Jésus qui est complètement différent de son milieu, et c'est d'ailleurs ce qui va devenir le problème de la deuxième quête, parce qu'il est tellement différent de son milieu, qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il a émergé en fait. C'est comme un extraterrestre, il arrive là au milieu, il n'a rien à voir avec le judaïsme de l'époque, il n'a rien à voir avec les païens de l'époque, et il n'a rien à voir avec le christianisme qui vient après lui. Donc en fait il ne fait simplement pas sens dans le contexte du premier, du premier siècle il en devient incompréhensible. Et puis il y a un problème éthique aussi dans cette deuxième quête qui va être mise en lumière particulièrement après la Shoah, c'est que c'est une quête qui est marquée par un anti-judaïsme euh, assez fort euh, dans cette distinction de Jésus avec son contexte euh, initial. C'est la troisième quête, j'arrive au bout de, de l'histoire de, de la recherche, vous pouvez vous euh, rassurer. La troisième quête va critiquer justement cette présentation de Jésus en disant ben, ce n'est pas possible qu'on ait un, un résultat qui soit tellement différent du contexte. Cette troisième quête, elle commence dans les années 80. C'est un mouvement qui est très hétérogène, contrairement justement à la deuxième quête. Et puis c'est un mouvement qui se déplace aussi du monde germanophone jusqu'à la, jusqu la fin du XXe siècle. Je dirais que la quête elle était essentiellement faite par des Allemands. Ou en tout cas des, des germanophones, elle va se déplacer vers le monde anglophone et les États-Unis en particulier. Et donc, on atteint des présentations, si vous voulez, très variées de Jésus, qui vont beaucoup plus prendre en compte son euh, contexte d'origine et qui vont insister pour eux, leur, le critère le plus important dans toute cette diversité, c'est le critère, ce qu'on appelle le critère de plausibilité. C'est-à-dire, il faut que Jésus soit compréhensible dans son contexte d'origine. Vous voyez qu'on est complètement à l'opposé de ce qui, est, ce qui était dans la deuxième quête. Donc Jésus, le point commun, je dirais, de toutes ces présentations, c'est que Jésus est présenté comme un juif du premier siècle. Ça, c'est le point sur lequel tout le monde est d'accord. Et à partir de là, en fait, on a des présentations très diverses qui dépendent, pas tellement des sources qui sont utilisées, parce que les chercheurs utilisent tous plus ou moins les mêmes sources, mais plutôt du fait que chaque chercheur a une hypothèse différente pour, pour agencer les sources et mettre ensemble les pièces du puzzle, si vous voulez. C'est comme si on avait les mêmes pièces de puzzle, mais qu'on puisse les mettre ensemble pour faire des portraits différents. Une des, présentations, une des, des, une des images de Jésus, par exemple, c'est celle d'un Américain qui s'appelle E. Parrish Sanders, qui a eu un rôle très important dans la reconstruction du judaïsme du 1er siècle. Et lui va dire, au fond, le milieu d'origine de Jésus, là où on peut le mieux comprendre Jésus, c'est l'eschatologie juive qui parle de la restauration du royaume d'Israël par Dieu à la fin des temps. Et donc, un des événements le plus important dans cette reconstruction, c'est l'expulsion du temple. Euh, pour un autre exégète américain, ce qui va être le plus important, c'est de prendre en compte les conditions sociales de la Palestine au premier siècle. Et donc là, on s'intéresse beaucoup plus aux implications politiques du message de Jésus, en disant en fait, c'est Jésus lui-même qui veut restaurer le royaume sur terre. Et on ne doit pas renvoyer à un royaume futur qui serait instauré par Dieu. La diversité de ces approches, ça ne veut pas dire en fait l'échec de la quête, je dirais, ni d'ailleurs son relativisme. Il y a eu de temps en temps des critiques de la troisième quête en disant, bah, de toute façon, Jésus il peut être tout et n'importe quoi, donc ça ne fait aucun sens. Ça me semble plutôt que ça montre que l'étude historique du passé reconstruit toujours une image du passé qui est le produit du présent et qu'elle dépend en partie, cette reconstruction, de l'imagination du présent, que c'est une reconstruction qui peut être modifiée, qui peut contenir des erreurs, qui peut contenir des lacunes, des imprécisions. Et en fait, ça montre simplement que l'enquête historique, ce n'est pas comme si on trouve le passé quand on travaille de, du point de vue historique. On ne trouve pas simplement l'histoire, mais on contribue à sa création à partir de témoignages, de sources, qu'on va ensuite réinterpréter. Alors pour finir, je vous donne quand même quelques éléments de la figure historique de Jésus telle qu'on la comprend aujourd'hui. D'abord, je pense qu'on a renoncé dans la quête globalement à penser qu'on peut établir une biographie qui serait non lacunaire de Jésus. Si on regarde les sources, on doit bien admettre qu'on peut que reconstruire la vie de Jésus à partir de l'âge adulte quand il commence son ministère en Galilée. Avant ça, en fait, on n'a aucune formation et on ne devrait pas, à vrai dire, il y a, eu tout, il y a beaucoup de spéculations hein, toujours comme quoi euh, Jésus aurait fait un passage en Inde ou bien euh, qu'il aurait tout appris en Égypte, etc. C'est des spéculations. Euh, je veux dire, on peut spéculer, on, tout le monde s'amuse à faire ça, mais c'est pas des choses qui devraient être euh, prises au sérieux ou en tout cas pas euh, publiées comme telles. Euh, le, donc la figure de Jésus s'inscrit vraiment pleinement dans le cadre des pratiques des traditions, des convictions religieuses aussi, des convictions juives du premier siècle en Galilée. C'est un contexte rural euh, avec une importance forte justement des, des traditions juives. Il est perçu à l'époque au premier siècle, si on regarde en dehors des évangiles, comme un faiseur de miracles et comme un maître, par ses contemporains juifs, donc on voit ça dans Flavius Joseph, hein, par exemple, qui est un historien du premier siècle, qui a une toute petite mention à propos de Jésus, où ce qu'il va dire de lui, c'est qu'il est faiseur de miracles et un maître, donc un enseignant, ce qui correspond aussi euh, à ce qu'on voit dans les évangiles, et ce qui correspond à d'autres figures du premier siècle à l'époque. Les reconstructions insistent aussi généralement sur le lien de la figure avec Jean-Baptiste et le groupe, que Jean-Baptiste a fondé. Donc Jésus commencerait au fond sa carrière, si vous voulez, en, se met, en étant d'abord un disciple de Jean-Baptiste et il s'inscrit pleinement dans ce mouvement qui proclame le règne de Dieu maintenant et qui réclame aussi un certain nombre de comportements éthiques de la part de ces communautés. Il va Jésus va d'abord s'adresser au peuple d'Israël en insistant justement sur ce renouveau éthique d'Israël, même s'il a une conception euh, du peuple de Dieu qui peut inclure d'autres nations. Au niveau euh, de la manière dont Jésus se serait compris lui-même, alors là, on n'a pas grand-chose qu'on peut vraiment établir de manière certaine, mais le titre qui est le plus probable que Jésus aurait employé à propos de lui-même, c'est le titre « fils de l'homme », qui signifie qu'il se voit comme un envoyé de Dieu, pas comme Dieu, pas comme, même, pas comme le Messie, mais qu'il représente Dieu auprès du peuple. Euh, et puis finalement, on, peut, on est obligé euh, de tenir compte du fait que le, le ministère de Jésus mène Jésus à la mort et que cette mort va remettre en question très profondément la légitimité du, perso du personnage de Jésus et que c'est donc les disciples qui vont interpréter cette mise à mort à travers les récits de tombeaux vides, d'apparition, de résurrection, d'exaltation, pour montrer, euh, pour illustrer, si vous voulez, leur conviction que la mort de Jésus ne met pas fin à l'action de Dieu dans et par la figure de Jésus. Et ça, c'est une reconstruction des disciples.